Qui nous sommes Voilà une question à laquelle beaucoup n'ont pas de réponse. Ça suffit. Tu t'appelles Toby. Je veux te l'entendre dire. Tu t'appelles Toby. Tu vas apprendre à dire ton nom. Je veux te l'entendre dire. Quel est ton nom quand le maître te donne quelque chose, tu dois le prendre. Il t'a donné un nom, un très beau nom, Toby. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de ta mort. Je sais que tu me comprends. Je veux que tu dises ton nom. James ah! Je veux t'entendre dire comment tu t'appelles. Tu t'appelles Toby. Quel est ton nom Qui je suis Est-ce mes origines Est-ce mes ambitions est-ce que la société attend de moi? Beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas qui ils sont. Non, pas parce qu'ils n'ont pas grandi quelque part, parce qu'ils n'ont pas d'origine, non. À cause de l'oppression que la société a sur nous, on finit par oublier cela. Cela me fait penser à Kutakite qui a dû changer de nom, changer d'identité, et s'appeler Toby, pour pouvoir être accepté. Que Dieu aide ce pauvre petit, ils vont le fouetter à mort. Comment tu t'appelles Dis-le Toby, qui es-tu? Dis ton nom. Ah Comment tu t'appelles? C'est triste. Et c'est en regardant cette réaction de Kuntakinte là que j'ai compris qu'il n'a jamais oublié qui il est réellement. Alors j'ai fait cette vidéo afin de te rappeler à toi aussi qui tu es. de nombreuses personnes nous collent des étiquettes et nous jugent sans savoir vraiment qui nous sommes. Ces personnes qui vous disent tu es ceci ou tu es cela. Elles se donnent le droit de déterminer notre identité et à force, nous finissons par croire ce qui est écrit sur ces étiquettes. Tout ce que nous mettons après je suis nous le devenons. Alors, posez-vous la question suivante. Qui suis-je? Oui, qui suis-je vraiment Vous êtes-vous déjà posé la question Êtes-vous conscient que c'est vous qui déterminez qui vous êtes Cette question est fondamentale. C'est un choix qui vous revient. Pensez un instant. Aux multitudes de possibilités qui s'offrent à vous. C'est un choix extraordinaire et vous appartient de choisir qui vous êtes. Alors, qui êtes-vous Qui voulez-vous devenir? Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, que dit le devoir de déterminer votre identité et d'être vous-même. Alors, posez-vous la question, qui suis-je